Bonjour à tous, euh, j'aimerais euh, vous présenter ici le module Genetics and Genome Evolution qui euh, aura lieu donc en troisième année du bachelor de biologie. Euh, C'est un module qui est euh, co-organisé par le professeur Alexandre Raymond du Centre Intégratif de Génomique et par moi-même, le professeur Nicolas Salaman du département de biologie computationnelle. L'objectif principal de ce module est de vous faire comprendre euh, la complexité du génome de couvrir plusieurs aspects qui n'ont pas encore été couverts dans votre cursus sur les compréhensions de la structure génomique et quelles sont les conséquences de ces structures sur l'évolution, mais aussi sur les maladies. L'idée aussi, c'est d'appréhender les lois de la génétique, de bien reprendre les points importants, mais aussi d'aller dans des, des, des directions que vous n'avez pas encore couvertes et aussi de revenir sur l'importance de l'évolution moléculaire pour comprendre les maladies et comprendre les mutations et les rôles joués par les mutations dans l'évolution. On va couvrir plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on va avoir plusieurs cours qui vont revenir sur les éléments constituant le génome et comment ces éléments sont recrutés au cours de l'évolution et mobilisés pour affecter le phénotype ou amener à des maladies. L'idée est de comprendre les modifications et l'évolution de l'information génétique dans des organismes, et plus spécifiquement au niveau de l'humain, dans tout ce qui est génétique des maladies. On va aller au-delà de l'hérédité classique, puisqu'on va aussi, dans certains cours de ce module, couvrir des formes d'hérédité non mendélienne, mais aussi faire des liens entre les mutations et d'essayer de comprendre comment plusieurs mutations peuvent amener à des conséquences importantes pour l'organisme. Un des points importants, c'est aussi de faire le lien entre le génotype qui va donc être obtenu à l'aide des données génomiques et les phénotypes, à la fois là encore au niveau médical pour essayer de comprendre comment certains phénotypes de type maladie peuvent être liés à des génotypes particuliers, mais aussi pour comprendre plus largement comment l'évolution des phénotypes peut et liées en fait à, aux séquences génétiques euh, que chaque individu va porter. Et finalement, le, quatre, le dernier aspect est de couvrir aussi les analyses nécessaires et les techniques nécessaires pour analyser les données génomiques, euh, puisqu'on va avoir euh, de grosses masses de données à disposition, et il faut avoir une certaine euh, pratique et une certaine compréhension de comment les analyser pour pouvoir vraiment couvrir tous ces aspects que je viens de mentionner. Donc ce module est, dit, est organisé en différents cours. Le premier cours est donné par le professeur Alexandre Raymond et qui va s'intéresser à la génétique du diagnostic et ou à la découverte de nouveaux syndromes. Euh, avec ces données génomiques, on a un changement important dans la procédure euh, de, de compréhension des maladies puisque jusqu'à maintenant, lorsque une famille venait peut-être avec un membre qui était malade vers son médecin, euh, on allait vers la littérature pour essayer de comprendre si ce syndrome était déjà euh, décrit et discuter avec la famille pour voir comment euh, aider et comment soigner au mieux la personne. Avec les données génomiques, on a une nouvelle voie qui s'ouvre, puisque, en fait, on fait intervenir en plus du médecin un généticien qui va pouvoir donc, séquencer et analyser les données génomiques des patients. Et ceci va permettre aux au médecins d'avoir une meilleure compréhension de ces cas et de pouvoir euh, discuter plus précisément avec les patients, de savoir comment euh, euh, soigner et comment appréhender en fait, les, euh, les maladies qui sont euh, présentes dans les familles. Deuxième aspect du cours est donné par le professeur Gilbert Grubb et lui, il va s'intéresser à l'évolution des génomes bactériens. Euh, C'est un point important aussi puisque évidemment les bactéries ont un rôle extrêmement important au niveau médical et leur génome est très différent des génomes euh, des, des vertébrés et des eucaryotes. Et donc le cours va euh, vraiment couvrir tous les aspects importants, tous les processus importants euh, dans l'évolution des génomes bactériens qui va de la réduction du génome, réarrangement du génome. De transfert latéraux entre bactéries, qui est un point extrêmement important, mais aussi comment les duplications de gènes affectent en fait la complexité du génome bactérien et son évolution. Un autre aspect donné par le professeur Roman Arguello va ben, s'intéresser non pas aux mutations euh, génétiques, mais plus à la structure des, des chromosomes et en particulier comment se passe l'évolution des chromosomes sexuels. Euh, ces chromosomes sexuels ont un énorme rôle dans la différenciation des espèces et l'idée de ce cours est de se concentrer sur leur origine, comment est-ce que ces chromosomes apparaissent, comment est-ce qu'ils évoluent et comment et pourquoi est-ce que ces chromosomes diffèrent entre espèces. Euh, C'est vraiment tout un aspect qui n'a pas encore été vraiment couvert qui euh, va, donner, euh, va être pris en compte dans ce cours. Un quatrième cours est donné par le professeur Giovanni Ciriello qui s'intéresse à, à, à la génomique du cancer. Et donc, euh, euh, le point là, on revient sur des mutations ce, ce coup-ci, mais c'est cette fois de comprendre, non, non pas à travers un organisme, mais à travers des, des cellules spécifiques dans, dans, dans les organismes, de savoir comment, lorsque des mutations apparaissent dans ces cellules, une série de mutations peut amener une cellule à se différencier vers une tumeur maligne c'est-à-dire de comprendre quelles sont les mutations qui vont être euh, des, des drivers de ce cancer, quelles mutations sont nécessaires d'arriver en même temps ou dans la même cellule pour amener à, au cancer, et donc vraiment d'avoir une compréhension globale de comment l'information les, les, génomique peut amener une cellule saine à se transformer en cellule de can cancéreuse. Avec la professeure Jolanda von Leuven, euh, on va aborder deux aspects euh, très différents qui est en fait euh, l'épistasis, la pléotropie et plus. Et, et l'idée, c'est de sortir du cadre un peu classique où un gène a un effet spécifique, mais de regarder si des traits sont polygéniques, c'est-à-dire que plusieurs gènes ensemble vont avoir le même effet et ça donc, ça va avoir une importance considérable dans la compréhension de cet effet. Est-ce que des gènes ont un effet pléiotropique c'est-à-dire un seul gène a un effet sur plusieurs phénotypes Et là encore, cet aspect est essentiel pour bien comprendre comment un gène peut affecter une maladie, si en même temps il affecte plusieurs traits différents, et s'il si peut arriver d'avoir aussi un mélange de ces différents facteurs qui fait que, un gène peut à la fois avoir un effet pléotropique et polygénique selon les traits qu'on est en train de, de considérer. Et donc, vous pouvez bien vous imaginer que tous ces différents éléments et les processus vont avoir euh, un impact important sur la compréhension qu'on a de comment est-ce qu'on peut faire un lien entre un gène et un effet. La professeure Maria-Christina Gambetta va couvrir euh, pour elle euh, un aspect important qui s'appelle l'épigénétique, qui sont des modifications. Qui sont amenés sur certains nucléotides sans qu'il y ait une mutation qui apparaisse. Donc, c'est vraiment un changement qui peut être non-mendélien et qui va donc affecter l'effet du gène sur le phénotype. On a encore aussi toute une partie qui est donnée par le professeur Zoltan Kutali et par moi-même sur ce qu'on appelle quantitative genetics. Et donc C'est vraiment ce lien qu'on va faire entre un génotype que les données génomiques vont nous donner et un phénotype qui peut être soit chez l'humain au niveau médical ou chez un autre organisme qui peut être toutes sortes de mesures de traits qu'on va avoir. L'idée, c'est d'utiliser des, des méthodes statistiques pour essayer de comprendre comment ce génotype peut influencer ce phénotype pour arriver à des... Euh, pour arriver à des des résultats qui nous identifient quelles sont les régions génomiques par exemple ici à travers tous les chromosomes les autosomes chez l'humain quels sont les SNP donc les variants génétiques qui sont le plus liés à des traits qui nous intéressent soit des maladies soit le, toutes sortes de traits phénotypiques intéressants. et donc ce cours va poser les bases de cette génétique quantitative mais aussi aller au-delà pour essayer de comprendre comment les techniques actuelles nous permettent de faire ce lien entre les données génomiques et le phénotype pour comprendre les maladies. Et finalement, les deux derniers cours sont donnés par le professeur Sven Bergman, qui va s'intéresser à la bioinformatique pour la génomique, et de vraiment vous donner une illustration et quelques outils pour faire ce lien entre comment, à partir de nos données génomiques, on arrive à acquérir les variants génétiques et ensuite de, de les comprendre pour les lier à des phénotypes. Et la, euh, la docteure Fabienne Morer va euh, donner un aspect euh, de la pharmacogénétique qui euh, essaye de voir comment, là encore, à partir d'un diagnostic de patient, on peut au mieux euh, amener un traitement à l'aide d'une euh, substance particulière en prenant en compte la, la génétique du patient pour qu'elle soit la plus efficace possible. Donc Voilà un, un coup d'œil rapide en fait, du module euh, qui couvre, comme je vous l'avais dit, des aspects très différents qui vont des aspects plus techniques avec la bioinformatique pour la génomique, à des aspects très fondamentaux euh, avec la couverture de systèmes de, de système d'hérédité non-mendélienne, avec euh, la polygénie et la, la pléotropie sur les gènes, avec la génétique quantitative, mais aussi avec les, la, disco, la, la découverte de nouveaux diagnostics. Et donc, le module vous offre un panel très, très large de, de ce qu'on peut faire avec les données génomiques euh, en biologie. Et j'espère que cela va vous intéresser et que vous allez vous inscrire pour ce module. Merci beaucoup. Bonne journée.